Faisons un petit tour dans ces magnifiques têtes. Si seulement vous étiez là pour observer tous les cristaux et sentir l'odeur de couche qui se dégage de ça, c'est magnifique.